L'idée du, du chemin justement pour aller euh, vers le projet. Euh, et ouais. euh, le, le projet, euh, je, je le vois, hein, je crois qu'on le voit tous, après justement réfléchir au, au chemin le plus accessible dans ce projet. Euh, voilà, je m'aperçois de, de, de, de l'importance que ça que a. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de s'accorder le, le droit là toute une après-midi, de sortir des, des rôles et de revenir à ce que vous appelez personne. Euh, et, et extrêmement intéressant du coup, ce que j'ai entendu des uns et des autres. On se, on se connaît depuis plus ou moins longtemps, mais avec certains depuis très longtemps. Donc c'est un moment assez heureux. Ce que j'ai en retient d'utile, c'est que dans, dans certaines situations de blocage, lorsqu'on est dans un collectif ou un autre, sans doute qu'il peut être intéressant de proposer ce type de, de pas de côté, Et dire attendez, on sort des rôles avec tout ce qui s'impose et on, on, on prend les choses comme ça. Ce genre de temps, je trouve ça toujours très intéressant parce que du coup, on a... Et puis on se connaît pas très bien, mais je trouve que ça a été assez euh, sincère dans les échanges bienveillants. On a pu dire euh, vraiment le ressenti, donc j'ai trouvé ça chouette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on bien écouté les uns J'aime bien là, les douze euh, principes d'action de la coopération, parce que finalement, c'est des opposés et en même temps des, des choses qui vont de soi ensemble. Même si on a tous quelque part des raisons d'être là tous ensemble, n'empêche qu'on est tous d'horizons différents. Donc euh, c'est riche, c'est prendre des petits chemins, euh, de... des détours. Euh, oui, euh, oui c'est bien. Mais... C je pense que j'y repenserai souvent. Je ne me mettais pas tout le temps la casquette, mais je, crois que je ne la mettrais pas. Et euh, ce que j'ai aimé, c'est que euh, oui. On a c'est une personne avec soi. Le truc, l'interaction, en fait, qui fait qu'il me parle le plus, c'est euh, diversité et unité. Comme un livre, on a chacun euh, euh, des pages différentes, mais on est quand même relié sur des valeurs, sur, euh, sur la coopération et tout ça. Alors, moi, ce qui a été utile pour moi, c'est de, de me reposer toujours cette question récurrente de mon positionnement. Et ce qui a été utile aussi pour moi, c'est L'interaction entre nous tous. On est bon, de milieux et puis de lieux différents, mais comme tu disais, on a quand même un sort de valeur commune. Qu'est-ce qui me manque C'est peut-être du temps. On a tellement abordé le sujet, tellement, que peut-être qu'il y a des moments où on aurait pu affiner. Ça a du temps. Il faudrait plus. Que... Il me faudrait plus. Et moi j'ai vécu ce, ce moment de manière très constructive et positive. Je suis venu par hasard et franchement je ne regrette pas. Mmh.